Nous sommes sur le stand de Lacanche. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé pour venir ici. C'est logique, on est en train donc de, de commencer la, commercialis la commercialisation pardon, des produits Lacanche. On est avec Valérie. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci, bonjour à vous. Alors, on va faire un peu le tour des produits Lacanche, expliquer un peu l'historique rapidement pour dire voilà, c'est quoi Lacanche Alors, tout le monde connaît, mais allez un peu recentrer l'histoire et voir tout ce que vous savez faire parce que c'est... Enfin, c'est incroyable. Voilà, oui. voilà. Expliquez-nous un petit peu. On est devant un fourneau. Oui. Ok, quelle est la particularité La particularité des fourneaux Lacan, c'est qu'on part de produits professionnels. Donc c'est-à-dire qu'on. On s'est adapté aux cuisiniers professionnels, à ses exigences, etc. En distribuant d'abord la marque Ambassade de Bourgogne. Oui. Et puis ensuite, on a habillé cette cuisinière professionnelle en une cuisinière domestique. Donc elle est un peu plus jolie que juste de l'inox. On a mis de l'émail, on a mis des finitions. On peut tout personnaliser, donc on peut tout choisir, la taille. Et donc on vend ça donc aux cuisiniers on... amateurs, comme, comme, euh, comme aux professionnels qui veulent aménager leur propre maison. On a... De 70 cm Oui, 70, à 2,30 m. À 2 mètres 30 Oui. Et donc on dit voilà, j'ai 2 mètres 30, disons 1m50 de cuisinière. Oui. On sait dire je veux un four, deux fours, un rôtissoir, un. Vous pouvez tout choisir, on peut hein, tout choisir. pour basse température, de l'électricité, donc induction ou au céramique au-dessus, et du gaz aussi en combinaison. On peut. On peut mettre du gaz avec un tepaniaki électrique, on peut mettre des grilles électriques, on, on peut mettre des grilles veut. gaz, ce qu'on veut. Alors, celle-ci. Par exemple, donc c'est toujours fabriqué en France hein, C'est fabriqué en France, en Bourgogne. Français, en Bourgogne, oui, 100%. Okay. Donc, ceci, nous avons donc une qui a l'air de faire un mètre ou un mètre dix Un mètre, un oui, mètre. tout à fait. Voilà. On a une plaque de mijotage, donc on peut mettre ça, c'est un accessoire. Donc jusqu'à 1 mètre 10 en fait, vous avez ce qu'on appelle les standards. Donc c'est-à-dire que vous avez un dessus qui est soit gaz, soit électrique. Et au-delà d'un mètre dix, on commence à pouvoir y mettre des options. Et là, vous choisissez ce que vous pour voulez. Pour tout ça, il euh, faut passer en magasin, hein, je précise. Voilà, Il faut passer chez nous en magasin. Euh, pour qu'on vous explique tout ça, on a un catalogue. Donc voilà, c'est très important. Il y a, ce sont des produits qu'on doit développer, s'installer discuter oui. ensemble. La basse température. basse température, j'adore ça moi, le slow, le slow cooking est très important, donc petit rappel, c'est entre 30 et 110 degrés. Exactement. Alors la vraie basse température, ça c'est un, un petit, une petite parenthèse parce que moi je suis un grand amateur de ça, on essaye de pas descendre en dessous de 50 degrés ou 45 degrés pour pas que les bactéries se développent, et pas au-delà de 65 degrés pour pas que l'humidité soit dégagée de l'aliment. Donc c'est vraiment des fours extrêmement précis, c'est pas Exactement. simplement un baie de four. Non. On est dans est une vente un très précis. C'est pas un chauffe assiette voilà. non, non, On peut vraiment... s'en servir si on veut pour chauffer les assiettes, peut, mais ce oui. pas son but. Mais c'est surtout un, un vrai four basse température. Dont on est les premiers à l'avoir proposé parce que justement on vient du professionnel voilà. et que le slow cooking c'est vraiment quelque chose qu'un professionnel utilise régulièrement. Alors pour démystifier ça, le, le four, on prépare son, son rôti le matin. Oui. et on l'enfaune pendant 4-5 heures. En fait, il n'y a pas de travail dans le slow cooking. C'est juste le plaisir d'avoir une viande bien juteuse et pas surcuite Voilà, ou exactement, pas trop voilà. sèche. Euh, oui, voilà. Alors, on va voir un peu ce que vous avez parce que j'avais bien envie de montrer également la plaque coupe-feu. feu, coup de feu voilà, oui. Qui est typiquement professionnelle. Hein. Typiquement professionnel. oui. En fait, donc, la plaque, sous la plaque coup de feu vous avez un brûleur de 5 kilowatts. On donc, c'est vraiment un... Euh, oui, on n'a pas le crochet oh, ici, oh, okay, mais Ça euh, non plus, on faut, faut, pas le voilà. Euh, mais en fait, euh, donc la plaque ou de feu, vous enlevez le cercle du milieu et donc là, en dessous, vous avez un brûleur de 5 kilowatts. On est 5 les seuls kilowatts. À avoir, voilà, oui, on est les seuls à avoir cette puissance-là parce que notre plaque ou de feu est en fonte émaillée pleine. Okay. Donc 5 kW ne... c'est énorme. Pour euh, donner un petit exemple de comparaison, les plus puissants des TAC au gaz, que ce soit chez Atag ou chez Smeg, on est à 4,4. Exactement. Et on est... Oui. en surpuissant donc là c'est 5 kW 5 kW donc soit on utilise la flamme vive donc en enlevant le couvercle soit on utilise le, avec le couvercle fermé on utilise toute la surface qui chauffe bien plus au centre qu'à l'extérieur donc l'idée Mais... c'est d'avoir sa casserole de saisir ici dans sa méchamel ou au feu faire par exemple ici oui. et puis on le recule un peu plus froid voilà pour avoir voilà. une température inférieure et donc oui. on peut avoir donc, un active cooking donc on peut avoir on met, on met au centre oui. on remet etc exactement donc, donc, vraiment... et ça c'est vraiment la marque des, des professionnels qui utilisent ceci oui. euh, oui, okay. oui. Qu'est-ce qu'on peut encore voir sur la canche Alors, on a également euh, on a des hautes aussi en la canche. Voyons. Donc euh, ça, elles sont sur l'extérieur, je peux vous les montrer. Allons-y, allez, Et allez, on, on voir, a va. aussi la gamme extérieure. Euh, donc si vous êtes persuadé que la canche, c'est bon pour l'intérieur, on a également la possibilité de vous persuader que la canche pour l'extérieur, c'est top aussi. Okay. Donc, on s'arrête euh, juste sur ceci, petite seconde, tant oui. qu'on passe euh, devant. C'est pas bien qui le Donc là, ça c'est vraiment pour saisir les viandes, mais aussi pour euh, réchauffer tout so toutes sortes de choses, faire des crêpes, euh, faire euh, monter de la pâte, euh, de la pâte feuilletée, tout so avec une cloche. On a fait ça ah, l'année passée. Elle se bloque, mais est Donc euh, oui, c'est euh, normal. Petite, si les gens nous posent la question, pourquoi pas de vitres dans les fours pourquoi pas de vitres dans les fours Parce que c'est professionnel. Et que justement, vu qu'on a à l'intérieur des fours émaillés de couleur noire, la chaleur reste très très bien à l'intérieur. Donc c'est vraiment, euh, je veux dire, euh, un, un bon conducteur, l'émail. Donc du coup, si vous ouvrez plusieurs fois votre four, vous n'allez pas perdre de température. Mais c'est vrai que parfois, les gens sont habitués à ce qui est domestique, donc purement avec une vitre, mais, mais ce n'est pas, pas du domestique. Il faut changer non. son état Ce n'est pas allons de l'électro. Ok, voilà. alors allons voir l'autre de cooking, il est hot alors Attention, Benoît, ne tombe pas, il y a une marche. Alors ici, vous avez les Ah oui, c'est m 50 quoi ça Là, on est sur du euh, 1m80, oui. Donc là, euh, c'est euh, <rire> vraiment du tout, tout, tout gros. 300 kg, mon avis, oui, c'est... Oui, on n'est pas loin, oui, oui. L'idée des la hautes haute, lacanches, euh... c'est donc un coffret extérieur oui. avec des groupes aspirants. En fait. Avec des groupes aspirants, donc, c est, c est oui, oui. C'est simple C'est vraiment un fait. ensemble, euh, c'est vraiment tout un... Tout, tout un bloc complet. Tout un hein. bloc complet, okay. oui, oui. Donc là, le teppanyaki et le polycuiseur, il y en a en fonctionnement, il y en a en fonction, oui. Notre chef est en train de cuisiner avec le polycuiseur pour le moment, oui. Il y a plusieurs fours ensemble, euh, si les gens disent « je voudrais un… » Je ne sais pas moi, un cochon de lait, etc. C'est possible. C'est possible. On a trouvé un autre, peut-être un autre fourneau, mais... Euh... Euh, non, en fait, on peut partir d'un fourneau qui a deux petits fours, on va dire, de 55 litres. Enfin, un modèle de fourneau de, de, qui a deux fours de 55 litres. Et on en fait un très grand four qu'on appelle un four bergerie. Parce que c'est vraiment okay, personnalisé jusqu'au... Un au... four bergerie Bergerie, okay, oui. Et là, euh, on ne fait pas rentrer toute la bergerie, mais on fait déjà quand même rentrer... Euh, une bonne euh, pièce de tout de parce viande. que je vois, on peut changer les couleurs hein, de ceci. Hein. Vous pouvez choisir les finitions. Hein. Hein. Donc c'est vraiment euh, personnel. C'est du sur... En fait, c'est ça la canche. C'est ça la canche en fait. C'est ça. Euh... C'est trente euh, possibilités en fait. C'est très marrant parce que dans beaucoup de marques qu'on vient de passer aujourd'hui, beaucoup parlent de l'individualité, de le fait de d'avoir sa propre marque. Ouf, ça fait combien d'années que vous faites ça en fait euh... Nous, euh, 35 ans. Que vous faites des... pour nous individuels. Oui, voilà. voilà. Oui, oui. Un la couleur, ans, déjà, euh, tout. Oui, oui. On va aller voir le polycuiseur, alors. D'accord. Aussi, ah oui, les chariot, extérieurs, ça c'est oui. important aussi. On a Donc, avec chariot, sans chariot, avec couvercle, sans couvercle. Récupérateur de de, de graisse, de graisse. Et, oui. Et alors, vous l'avez en grille, vous l'avez en plancha. Pas, pas de fonte ici. Là, bien. Là, vous okay. avez de la fonte émaillée aussi. Ça, c'est la plancha. Mais le grille, lui, n'est pas en fonte, non. D'accord. Ok. Et ça, c'est toujours fabriqué en France. C'est Lacanche qui fabrique. Et c'est au gaz. C'est Open Cook, oui. C'est au gaz, oui. Okay, Avec un problème. allumage électrique, mais au gaz. Uniquement au gaz, gaz bonbonne, de on ville. Avait la... ah, non, non, gaz de ville. On peut faire du gaz de ville à partir du moment où il n'est pas mobile, évidemment. Si vous l'encastrez comme ceci dans une pièce pour. On euh... peut faire un gaz de ville. Voilà. Oui. oui c'est franchement très beau. Hein. Passe. Voilà, okay. c'est la qualité de la canche à l'extérieur. Inox 18, ouais. 10, haute qualité. on peut le laisser dehors. On peut le laisser dehors, oui. Okay, on vend également problème. des housses si vous voulez vraiment les recouvrir. Mais c'est un inox qui résiste au froid, qui résiste aux, in aux intempéries et tout. Donc, euh, oui. Alors. Le polycuiseur, il est ici. Donc, il est en chauffe pour le moment. Alors, un polycuiseur, c'est euh, comment, une cuve avec de l'eau dedans oui. qu'on sévidanger oui, si je me rappelle fait. bien ce et que, que j'ai étudié arrivée, Arrive, alors, oui. donc ça veut dire qu'en bas on ne sait pas forcément mettre ce qu'on veut non, c'est automatiquement une armoire neutre donc vous pouvez ouvrir, vous allez voir vous pouvez y ranger voilà, des plats astronomes on... et des choses comme ça ceci Voilà, ça c'est voilà. la, la vanne qui vous sert pour ouvrir ou fermer en fonction alors ce qui est important remplissez... aussi, pardon, pardon. On, on remplit donc on fait venir oh. l'eau là voilà exactement donc c'est un bain-marie oui. cuiseur vapeur et cuiseur à pâte oui. alors ça vous, vous le savez certainement mais euh, une marque concurrente à vous sort seulement un cuiseur à pâte maintenant oui, alors que nous ça fait très longtemps qu'on voilà. qu le fait oui, voilà. oui, oui. donc l'idée c'est vraiment comme un restaurant, l'eau bout en permanence pratiquement voilà. oui. et on vient plonger Exactement. Pâtes des, des pâtes qui sont pré-cuites ou non, okay. vous pouvez choisir et ça permet d'utiliser l'eau de cuisson pour allonger ses sauces. c'est quand même assez important d'utiliser son eau oui. de cuisson donc mais ça vraiment... sert aussi à beaucoup d'autres choses parce qu'on a eu une euh, Dernièrement, on a eu une maman qui nous a demandé est-ce que je peux y stériliser les biberons Oui, bien oui. Sûr, un voilà. on peut y faire des yaourts pendant toute une nuit, on peut faire vraiment vraiment beaucoup de choses. Là, ce sont les trois fonctions principales mais il y a encore beaucoup de choses à faire. On oui. peut même oui, décongeler à l'intérieur donc on oui, a aussi. Plein, oui. de, plein de possibilités. Oui, on a décongelé un poulet l'autre fois euh, donc euh, voilà, oui. et puis on l'a passé à la salamandre. Eh oui. bien, je pense qu'on a déjà vu beaucoup voilà, de, de la Le chef est en train de préparer je sais pas si de des pavés de son... Ah, on peut aller voir la salamandre, effectivement. Il n'y a rien dessus pour le moment. Mais on euh... va expliquer aussi ce que c'est que la salamandre. Ne bouge pas, Benoît, à mon avis. On peut faire le tour. C'est ceci qu'on va voir. Alors, Expliquez la bah, soit c'est un tour de donc on peut y faire tourner un poulet, euh, enfin voilà, une pintade, ce qu'on veut, mais on peut aussi l'utiliser pour finaliser des cuissons. Donc si vous faites par exemple une crème brûlée, vous remontez simplement ceci. Vraiment, Ce sera pas vraiment euh, près de la résistance. Non, non, non, okay. non. L'inox, non. c'est. Oui, un ré... non, mais c'est un récolteur de, de graisse et de, de liquide, etc. Mais en fait, la chaleur vient vraiment de la résistance du dessus. Mais ça n'éclabousse pas partout si on fait un Du problème. tout, parce que vous êtes dans un circuit ouvert, donc ça n'éclaboussera pas. pas. Il y aura des odeurs légères, oui, ça mais ça il n'y aura pas cher. de fumée. Voilà, oui, c'est ça qui attire. Mais il n'y aura pas de fumée, il n'y aura pas de graisse qui vont. Vous pouvez repasser tout à l'heure, vous verrez, on ne doit même pas nettoyer l'arrière de la salamande la broche non, mais, et le récolteur, ceci. oui, non, non, non, non, okay. c'est quand vous, vous cuisez, je veux dire, un poulet dans un four, il est dans un circuit fermé, oui. donc là il est agressé et c'est là qu'il commence ah. à, à, à, à éclabousser, etc. Et là on a plus de nettoyage, mais ici, ici non pas, pas du tout. tout. Non. Oui, c'est un produit qui est déjà très ancien en plus. Oui aussi, donc, oui, oui, aussi ancien que Lacange, donc euh, oui. Si oui, c'est oui. toujours là, c'est qu'il y a une raison. Oui, donc, oui, oui, oui, oui, non. <rire> eh bien... Merci beaucoup, merci beaucoup, merci Valérie. À vous. Merci beaucoup. À, merci. À, à très bientôt et on continue le petit tour de, du salon de la rénovation de la construction de Bruxelles. Baptibo, à bientôt.